Qu'est-ce que la franc-maçonnerie spéculative Il y a tellement de franc-maçonnerie que l'on peut réellement se poser la question. La franc-maçonnerie est une voie d'éveil qui permet de comprendre les rouages de l'univers, de comprendre quelle est notre place dans celui-ci. Elle est d'une beauté extraordinaire, d'une simplicité déconcertante. Cependant, depuis trois siècles, personne ne l'a comprise. Pourquoi Parce que ne la comprenant pas, Chacun la molote de lait en fonction de ses croyances ou incroyances, et au fur et à mesure, ils s'en sont écartés. Chaque spécificité a agrémenté le rite d'apports qui lui sont propres et qui vont dans le sens de leurs croyances. Mais ils ne se sont pas contentés de les ajouter, ils les, ils les ont substitués à la symbolique maçonnique, et en cela, ils l'ont totalement dénaturé. Ce sont ces apports qui prévalent aujourd'hui et qui font la spécificité de ces rites, et de facto les exclut à l'appartenance maçonnique. Pour remerguer à cela, certains tentent aujourd'hui de remonter aux sources de la franc-maçonnerie. Ils espèrent ainsi retrouver le rite originel, en quelque sorte, mais c'est peine perdue. Car la franc-maçonnerie spéculative, en tant que voie d'éveil, n'existait pas dès le départ. Elle s'est construite au fil du temps, et c'est en partie pour cela qu'elle est restée incomprise non seulement elle s'est structurée dans le temps, mais qui plus est, cette construction n'est pas de conscience humaine. C'est la conscience universelle qui a œuvré dans l'ombre pour instiller ici et là des éléments propres à la créer. Ces apports ont été intégrés par des frères qui l'ont perçu de manière intuitive, sous état de conscience modifiée. Ils l'ont ainsi intégré, malgré eux, des indices sans se rendre compte de la portée qu'ils avaient, sans connaître la finalité. La franc-maçonnerie est à l'image d'un grain de riz qui serait au centre d'un oignon, dont le diamètre serait celui d'une pastèque. L'espace qui sépare le centre de la périphérie représente l'écorce, qui est constituée d'une multitude de couches que l'on a superposées les unes aux autres, d'où la multitude d'obédiences et de rites qui se prévalent de la franc-maçonnerie, mais qui en fait n'en sont pas. Toutes ces soi-disantes franc-maçonneries ne travaillent que sur la couche qui constitue l'écorce, qu'elles ont elles-mêmes fabriquées. Cependant, je ne les blâme pas. Elles ont été nécessaires. S'il n'y avait eu qu'une seule obédience, la franc-maçonnerie n'existerait plus. Où peut-on dissimuler le mieux un brin de paille, si ce n'est dans une botte de foin. Mais aujourd'hui, le brin de paille refait surface afin de permettre à la franc-maçonnerie de se repositionner. Les degrés de perfection sont en partie responsables de l'errance des francs-maçons, car ils les ont détournés de la symbolique et des trois et uniques degrés maçonniques. Ils sont devenus chevaleresques, cabalistiques, alchimistes et j'en passe, sauf maçonniques. Notre frère Oswald Wirth disait par ailleurs à ce sujet « je cite « Les hauts grades se recommandent donc aux maçons qui aspirent à la maîtrise et ne savent pas s'y élever d'eux-mêmes en chambre du milieu. Certains grades, prétendument supérieurs, sont en réalité lamentablement inférieurs dans leur thème qui n'a rien d'initiatique. Rien n'est à ce point plus faux que de mettre en scène la punition des meurtriers des rames, dont la mort n'a pas à être vengée. En résumé, le besoin des hauts grades ne se serait jamais fait sentir si, Pratiquement les trois degrés fondamentaux n'étaient pas restés lettres mortes. Les degrés supérieurs perdront toute raison dès que les loges se montreront capables de former les maîtres effectifs. Fin de citation. Ces degrés ne sont pas des hauts grades, ils ne perfectionnent rien. Ce sont à la rigueur des degrés de rattrapage qui restent de piètre qualité. Néanmoins, ceux qui les pratiquent ont eu le génie à l'instar des industriels qui ont réussi à nous vendre de l'eau en bouteille à des prix indécents, de faire croire que ces degrés étaient l'excellence même et que les trois premiers degrés étaient largement incomplets. Les vidéos suivantes s'adressent à la nouvelle génération de francs-maçons, celle qui est restée encore libre et perspicace et qui n'a pas encore bâti des murs qui leur servent de l'air, car pour les anciens, il est déjà trop tard. Ils sont dans l'incapacité de rebousser chemin. Nous allons démontrer au fur et à mesure la simplicité de la voie initiatique et maçonnique et l'inutilité de tous les degrés au-delà des trois premiers.